Bonsoir tout le monde, bienvenue dans un moment geek, votre rendez-vous hebdomadaire. On va parler d'informatique, alors je suis cette semaine avec Tom, salut Tom Salut Emilien, comment ça va bah, Ça va très bien, et toi Bah écoute, nickel, euh, on, est, on arrive un petit peu au dernier moment, un peu tous là pour le live, mais tout va bien <rire> se passer. <rire> on y arrive. Et donc cette semaine, je suis aussi avec Antoine, salut Antoine Et bonsoir Salut Antoine Bon alors, euh, qu'est-ce qu'on fait là ce soir tous les trois, ensemble euh, il se trouve que, peut-être que euh, peut-être que vous l'avez déjà vu euh, dans le cadre de quest ce que tu geeks, on a fait une euh, conférence sur les soft skills où on parle des compétences comportementales qu'on peut acquérir en jouant aux jeux vidéo. Euh, et euh, il se trouve que c'est le domaine de recherche, un des domaines de recherche d'Antoine qui nous accompagne aujourd'hui. Antoine, il fait des recherches liées aux jeux vidéo et à toutes les choses que ça peut apporter en dehors du jeu vidéo finalement. Donc si tu veux... Euh... Présenter un petit peu ce que tu fais, présenter qui tu es, où on peut te trouver, ce que tu fais comme travail, les différentes recherches que tu fais. Nous t'écoutons. Allez, bah c'est parti, on va faire, on va essayer de faire un CV assez compact <rire> <rire> en quelques minutes. Euh, bah déjà, merci beaucoup de m'inviter sur, sur ce live Twitch. Donc C'est vraiment un honneur pour moi carrément de, de pouvoir être invité, de pouvoir parler des recherches, de parler de jeux vidéo euh, ce soir avec vous. Donc, qui suis-je ah, Grande question. Donc, je m'appelle euh, Antoine Chollet, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier. Je suis basé euh, plus précisément à l'IUT de Montpellier 7. Alors, C'est des 1 qui nous écoutent, eh bien, sachez qu'on peut se croiser dans la rue. Euh, et donc, à la base, qu'est-ce que je suis à la base À la base, je suis développeur informatique. c'était que j'ai un DUT informatique en poche et je voulais créer des jeux vidéo. C'était mon rêve en tant qu'étudiant euh, qu à l'époque. Je voulais créer des jeux vidéo, les coder. Et eh bien seulement, et malheureusement, pendant ma formation en DUT, J'étais pas très bon au code. <rire> Clairement, j'étais très loin d'être le meilleur. Et je me suis dit, eh bien, à défaut de pouvoir les développer, est-ce que je peux les gérer Et c'est pour ça qu'après mon DUT informatique, j'ai fait une licence en management et un master en management pour être chef de projet jeux vidéo. Et donc là, je me suis dit, ouais, j'ai peut-être trouvé ma voie. Eh bien, en partie, parce que durant le master, eh bien, je me suis révélé, entre guillemets, à la recherche, on dit des... <rire> une vocation. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des recherches. Mais pour finir mes études, et eh bien j'étais chef de projet jeux vidéo pendant un an. Euh, bah, J'en profite pour te poser une question de Le Oiseau, euh, qui, qui explique que son école d'art euh, forme aux jeux vidéo, c'est euh, Émile Coll à Lyon, qui a organisé un colloque sur le jeu vidéo il y a trois ans sous la direction de Cyril Deves. Le historien de l'art. Il euh, y a plusieurs colloques et ça me permet, puisque voilà, c'est à la bonne franquette et j'aime bien ça, c'est pas codé parce que dans la recherche parfois il voilà, faut des présentations très calées. Euh, J'organise moi-même un colloque sur le jeu vidéo en France autour de la recherche, ça s'appelle le colloque international Game Evolution. Alors pourquoi international Parce qu'il oh, y a beaucoup de francophones, mais belges, luxembourgeois, suisses et canadiens. C'est en français et donc on parle de jeu vidéo sous un angle recherche. Cependant, eh bien c'est accessible à tout le monde, c'est-à-dire que même si vous êtes étudiant, si vous êtes même curieuse ou curieux, vous pouvez y assister. Donc euh, c'est en mai 2022, donc ça sera la prochaine édition. Et donc, okay. à côté, parce qu'en fait, il y, y, y a un truc que je pas parlé, c'est qu'en me présentant, certes je fais de la recherche sur les jeux vidéo, mais dans mes enseignements, parce que euh, je suis enseignant-chercheur, donc ma recherche, je la fais sur le jeu vidéo, la ludopédagogie, l'e-sport, la culture japonaise aussi, euh, pour citer le cosplay, c'est quelque chose qui m'intéresse, et pour en faire moi-même, bah, ça, ça aide. Euh, mais ça c'est du côté recherche, et dans le côté enseignement, eh bien j'utilise pas mal le jeu en classe, alors pas forcément d'ailleurs le jeu vidéo, mais j'utilise le jeu de société, le jeu de rôle, pour être moi-même joueur, de... joueur de jeu de rôle papier et aussi euh, en ligne, avec la MMORPG, et pour avoir fait du GN, si ça vous parle. Euh, mm. Donc, j'utilise tous ces outils-là de... De... de jeu en classe pour pouvoir étudier. Ah, C'est génial. Pour ça et du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu bah, les différentes recherches que tu as faites, euh, celles que tu as faites par le passé, puis on, a... on va arriver petit à petit sur ton actualité, sur ce que tu feras yes. plus tard alors, je vais quand même commencer bah, par la base de ma recherche. Tout a commencé, en fait, avec ma thèse de doctorat. Et en tant que joueur, je me suis posé la question donc euh, des compétences que l'on pouvait acquérir en jouant au MMORPG. Et notamment, eh bien les chefs de guilde. Alors, on appelle ça clan, compagnie libre, ça dépend des jeux vidéo, faction, mais on va utiliser le terme de guilde, c'est plus général. Et donc, euh, je me suis intéressé est-ce que ces personnes qui sont à la tête de guilde développent des compétences telles que le leadership, la, co la coordination, la prise de décision ou encore eh bien, la communication Je vous fais un résumé de toutes mes années euh, eh bien, de thèse. Eh bien oui, en, en fonction du jeu vidéo et des situations qui sont présentées aux joueurs, eh bien oui, on peut développer certaines compétences, surtout eh bien, si la personne a des responsabilités et surtout si la taille de la guilde est conséquente. Donc on peut se dire... Ouais, c'est logique, mais encore faut-il le montrer. Et mmh. ça, c'est montré avec des modèles statistiques qu'on demande eh bien, aux joueurs. Et à cette époque-là, j'avais eu un partenariat d'ailleurs avec Square Enix. Euh, ça, c'était cool parce qu'ils avaient diffusé mon enquête et j'avais eu beaucoup de réponses. Et ça, c'était <rire> génial euh, d'un point de vue statistique. Et donc, Square Enix avait diffusé sur leur page euh, Facebook et compagnie pour avoir plein de réponses. Donc ça, c'était la base. Elle est disponible en ligne à ma thèse gratuitement, euh, ça va très très loin dans les résultats de recherche. Je m'intéresse aussi au sentiment d'auto-efficacité, le sentiment d'accomplissement que l'on peut avoir dans les jeux vidéo, émotionnel, le plaisir de jouer, etc. Et donc euh, après cette recherche-là, eh bien j'ai eu un poste et là enfin, entre guillemets, je pouvais faire les recherches que je voulais parce que en thèse on a un sujet. Et eh bien euh, après j'ai étudié le jeu vidéo mais autrement et je me suis énormément intéressé à l'aspect du choix aussi. Le choix dans les jeux vidéo, en notamment en étudiant Life is Strange donc euh, mmh. un jeu vidéo sorti par euh, Dontnod Entertainment, il y a plusieurs années maintenant, et donc l'aspect de choix avec notamment la théorie du dilemme du tramway et la théorie mmh. du prisonnier donc ça c'est des... Là, on, ce qu'on est en train de, de parler, ce que je suis en train de dire, c'est le lien entre l'aspect académique, recherche, des théories et le jeu vidéo. Et bien le jeu vidéo Life La Strange illustre parfaitement ce euh, sentiment euh, et bien, du dilemme du tramway. C'est euh... le, le résumé un peu pour les gens ouais. qui ne le connaîtraient pas, qui sont dans le oui. chat. Alors c'est... Euh... Des théories qui ont été développées dans les années 70-80, notamment, et par Philippe Affout, pour être tout à fait transparent. Et donc, Philippe Affout avait énoncé la théorie suivante. Imaginez, eh bien, vous êtes à la tête d'un tramway qui est sur des rails. Et en face de vous, vous avez deux voies possibles. Sur une des voies, vous avez cinq personnes qui sont attachées au rail, parce que oui, c'est à la mode de s'attacher sur des rails, d'après <rire> cette théorie, qui sont attachées, mais que vous ne connaissez pas. Et sur l'autre euh, voie, il y a deux voies possibles, vous n'avez qu'une seule personne attachée, mais que vous connaissez cette fois-ci. Et le choix vous est donné, quelle voie allez-vous prendre Sachant que vous ne pouvez pas arrêter le tramway, vous ne pouvez pas le faire dérailler, vous êtes obligé de choisir une voie, et donc, vous l'aurez compris, de tuer soit une personne que vous connaissez, soit cinq personnes que vous ne connaissez pas. Et là, en fait, l'individu est face à un choix, un dilemme. C'est vraiment un dilemme parce qu'idéalement, il voudrait ne rien choisir. Mais il est obligé de choisir. Donc là, ça dépend des valeurs, de la morale. Et dans le jeu Life is Strange, si on gratte un peu le jeu, au-delà de l'aspect ludique, il y a ceci. Il euh, y a le oiseau qui demande, euh, est-ce que vous faites des recherches aussi sur l'impact de l'aspect graphique d'un jeu vidéo Parce qu'elle a l'impression que... Beaucoup de mécaniques de jeux classiques se voient sublimées quand un choix graphique est judicieux. Elle pense au jeu Hades, par exemple. Effectivement, a pas forcément des mécaniques très originales. Il est très bien fait, il est très bien réalisé, mais il est magnifique et ça a amené beaucoup de gens à, à, à, à s'y pencher. Euh, oui le design c'est des recherches que j'ai menées notamment sur euh, l'aspect marketing euh, C'est juste une communication que j'avais faite et je m'étais intéressé aux jeux qui sont très très simples de design Vous avez des jeux qui sont d'un point de vue graphique très simples Si je prends des jeux comme Back to Bed Alors c'est un jeu qui euh, en plus illustre les œuvres de Salvador Dali je pense que vous connaissez au moins deux noms, euh, vous avez des jeux comme euh, Minecraft, bon, qui est hyper connu, mais ce sont des jeux qui graphiquement sont très simples. Et c'est pas parce qu'un jeu est ultra beau qu'il va forcément bien se vendre. Et c'est pas parce qu'un jeu est très simple de graphisme qu'il va ne pas se vendre. Tout est sur la subtilité du graphisme notamment, et donc j'avais mené une recherche comme ça sur des jeux très simples graphiquement, mais qui pourtant euh, connaissent un succès euh, énorme. Comme Back to Bed ou encore, et euh, eh bien Minecraft. Donc revenons à ce que tu as étudié. Vas-y, euh, bah, continue ton parcours, c'est très cool. Hein. Je pense euh... qu'on va continuer comme ça. Euh... Ouais, ouais, alors j'ai fait aussi une, une, une conférence aussi sur le, la continuité d'usage. Qu'est-ce que j'entends par là autour du jeu vidéo Eh bien, euh, lorsqu'on joue à un jeu vidéo, on peut être tenté de poursuivre son expérience avec autre chose à côté. Et qu'est-ce que c'est que c'est autre chose Ça peut être des fanfictions, ça peut être aussi des covers de musique que l'on retrouve sur euh, des plateformes comme YouTube ou même sur Twitch avec les euh, concerts euh, orchestraux comme Distant Worlds, euh, Neco Orchestra, etc., etc. Et vous avez aussi les, euh, les fanarts en termes de dessin. Et à côté, eh bien, le cosplay. Et j'avais proposé une échelle, parce que en recherche, on a bien mesuré, étudié, quantifié une échelle de continuité d'usage de l'aspect le plus basique, c'est-à-dire que juste après, je fais une activité en lien avec le jeu, mais qui est toute simple. Ça peut être un dessin, et ça reste de la passion jusqu'à l'extrême, qui est l'aliénation. C'est-à-dire, on est le personnage, on en devient avoir un trouble de la personnalité c'est dans l'extrême, bien entendu. Et donc, euh, je joue, je ne sais pas, à... je joue à... à Zelda, par exemple. Et eh bien, je vais prendre pour Link, même dans la vraie vie, la continuité d'usage jusqu'où elle est en termes d'intensité. Vous avez eh l'inscription sur un forum, l'inscription sur un site. Je produis du contenu, je fais une vidéo. Et on monte en termes d'intensité sur eh bien, la participation autour de l'œuvre. Je mets une évaluation. Et on va dire que le plus gros, c'est quand même créer un jeu, créer toute une histoire, euh, même écrire un livre autour du jeu vidéo, ça peut être très très loin. Donc là, c'est un peu une analyse de ce qui existe. On appelle ça des données secondaires. Donc, c'est des données secondaires qui existent déjà, que je n'ai pas collectées moi-même, mais que je vais rapatrier pour en faire une analyse, avec un œil de chercheur, et que je raccroche, eh bien, à la théorie qu'on appelle la continuité d'usage, notamment. Et du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que ça t'intéresserait de te lancer, toi, en tant que streamer Est-ce que c'est quelque chose que tu auras envie de faire Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu travailles Oui. <rire> enfin, les réponses nette précises. Euh, oui, en fait, j'ai déjà une chaîne Twitch euh, moi-même et j'aimerais proposer du contenu en stream plus souvent. Et le seul truc, c'est que j'ai beaucoup de choses à faire, euh, à la fois en recherche, en pédagogie. Donc, donc ma chaîne Twitch, elle s'appelle Antoine Chollet. <rire> Très bien. Aussi simple que ça. Alors Ensuite, donc là tu nous as parlé d'une de tes recherches et euh, tu allais aborder un autre sujet. Euh, bah en fait c'est vrai que parmi les recherches que j'ai faites, je m'étais intéressé à une, je parle un peu de tout ce que j'ai pu faire, hein, qui, est assez, euh, qui est assez critiqué parce que si vous vous intéressez un peu à la recherche ou si vous êtes doctorant ou enseignant-chercheur vous-même, eh bien, c'est très critiqué la méthodologie que j'ai employée. En fait, je me suis intéressé à l'impact, à l'influence que pouvait avoir le jeu vidéo sur les rêves que l'on pouvait faire. Et je me suis pris en tant que propre cobaye. C'est ça, en fait, qui avait été critiqué parce que c'est très subjectif. Et euh, je me suis, en fait, euh, j'ai tenu un carnet de bord sur six mois, tous les soirs, enfin tous les matins plutôt, eh bien, je disais, est-ce que le jeu vidéo auquel j'ai joué a eu un impact sur les rêves que je faisais Et euh, j'en avais conclu que, en fonction des jeux auxquels je jouais, ça avait un impact souvent un à deux jours après. Peut-être parfois le soir même, mais j'avais un impact qui se mélangeait à d'autres choses un à deux jours après. Et chose étonnante que j'avais euh, étudiée, plus précisément, c'était les jeux d'horreur. J'adore les jeux d'horreur. Bref, et donc, euh, je m'étais intéressé à ça. Si je joue à un jeu vidéo d'horreur qui fait peur, hein, mais vraiment, pas le jeu avec des, des, des screamers. Dans la journée, voire le soir, est-ce que je fais un cauchemar, eh bien, euh, le lendemain Eh bien, quasiment pas. En fait, quasiment jamais, je ne faisais de cauchemar euh, quand je jouais un jeu vidéo d'horreur, qui me faisait peur, euh, juste avant. Et même dans les jours suivants. Par contre, je m'étais arrêté pendant un mois à ne pas faire euh, eh bien de, de jeux vidéo d'horreur. Et bizarrement, est-ce que c'est du hasard Je ne sais pas. C'est ça qui est critiqué, mais c'était une expérience parmi tant d'autres. J'ai eu deux cauchemars dans le mois pile où je n'avais pas joué à des jeux d'horreur. Hasard ou coïncidence ah bah C'est sûr qu'il faudrait plus de cobayes. Voilà, pour le ça coup, ferait plus de cobayes. Mais c'est euh, intéressant. C'est un truc mmh. intéressant à remarquer. Euh, donc, Qu'est-ce que j'ai fait encore j ai... J ai fait... C'est un peu prétentieux mais un peu beaucoup de choses euh, mais les plus marquantes et notamment la dernière que j'ai pu faire et eh bien c'est celle en lien avec les cités. Ouais. Voilà les cités, le lien entre jeux vidéo et cités. Euh, ça par contre je commence à communiquer dessus parce que j'ai assez de matière. Donc je remercie d'ailleurs les personnes qui ont pu y répondre. Je m'étais intéressé à la question suivante, c'est est-ce que et eh bien les villes que l'on a dans notre réalité, les villes comme Montpellier, Toulouse, Paris, et eh bien les architectes peuvent s'inspirer du jeu vidéo pour la conception des villes de demain euh, donc j'ai questionné les, les, les joueuses et les joueurs de jeux vidéo en leur disant Selon vous, comment vous qualifieriez eh bien, une ville idéale C'est quoi une ville idéale ouais. pour vous, vous Posez-vous la question J'ai répondu à ton étude, j'ai ouais. fait le questionnaire yes. Mais c'était difficile de, de trouver <rire> les réponses aux questions que tu posais J'ai vraiment pass... passé du temps parce que je ne savais pas répondre Je devais réfléchir vraiment beaucoup oh. pour, euh... Parce qu'il y a tellement de critères Comment tu définis une ville idéale J'en sais rien. Voilà. Donc euh, on commence par répondre à un truc et arrive à la fin du questionnaire, je suis sûr que si je refais le questionnaire arrivé à la fin, comme il y a plein de questions qui ouais. éclaircissent un peu euh, ton propos, je pense que j'aurais répondu différemment en refaisant mmh. le questionnaire euh, ensuite. Et ça c'était voulu en fait. Je voulais avoir vraiment avoir à chaud comme ça si on te balance un sujet, eh qu'est-ce que tu pourrais répondre à chaud Et c'est ça que j'aime bien, c'est les petits mots eh bien, des, des personnes. Et donc après, j'ai demandé aussi, quelle est selon vous la ville idéale dans les jeux vidéo Avec enfin, des mots-clés, notamment des mots-clés. Et là, j'ai eu des mots euh, assez sympathiques comme aérienne, euh, innovante, euh, joyeuse, conviviale, égalitaire. Donc des mots-clés qui sont ressortis, et la même chose, mais la ville dystopique, c'est-à-dire le contraire d'idéal. Et j'ai fait une comparaison. Pour vous donner un, un résultat, eh bien, les villes les plus citées, c'est le cas de le dire, les plus mentionnées <rire> dans les villes idéales, eh c'est des villes comme Alticia dans Final Fantasy XV. Il y a aussi la cité de Dalaran dans World of Warcraft, mais là c'est dans un style totalement différent. C'est un peu la petite cité médiévale qui fait bon vivre, vraiment très chaleureuse. Et dans les villes dystopiques, j'ai eu la ville de Night... Euh, celle de Cyberpunk. Ouais. C'est Night City, c'est ça. Mm. Mais j'ai aussi la ville de Midgar dans Final Fantasy VII. Mm. Et donc, on voit un peu des villes polluées, des villes mm. très fermées. Et il y a eu une ville qui a été citée dans les deux. C'est-à-dire qu'elle apparaît à la fois dans le top 5 des villes les plus citées en utopique et dans le top 5 des villes les plus citées en dystopique. Et c'est la ville de Columbia dans Bioshock. Et c'est vrai qu'à priori, mais vraiment à priori, la ville est présentée comme étant une ville idéale, propre, Belle, joyeuse, illuminée, vraiment une ville dans laquelle on veut vivre. Mais si on gratte un peu, eh bien on voit que derrière, il y a un peu un système totalitaire. Et que la ville, elle cache, euh, derrière cette beauté qui est purement une façade, des choses très très noires, des choses très sombres. C'est pour ça qu'il y a un changement de perception mmh. du joueur, si on s'intéresse un peu à ça, vis-à-vis hein, euh, -vis de la ville de Columbia. Et c'est pour ça qu'elle a été citée, mentionnée, dans les deux classements. Et donc, pour en finir avec l'étude, c'est qu'à euh, la fin, je leur ai demandé au personne, hein, aux joueuses et aux joueurs. Euh, finalement, la ville de demain, vous la voyez plutôt dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle existe déjà selon vous Elle est dans le jeu vidéo, mais plutôt côté utopique ou alors idéal, ou plutôt dans le côté dystopique Eh bien, sachez que la majorité des gens ont plutôt répondu « jeu vidéo dystopique ». C'est-à-dire qu'on a une vision peut-être pessimiste de ce que sera la ville de demain dans notre réalité. Et là, j'ai un peu creusé, et je leur ai dit « Ok, comment vous voyez la ville de, de demain Eh bien... Euh, mais réel. Et hein. eh bien il me disait euh, connecté, euh, quelque chose qui est assez technologique. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment Et eh bien plutôt une ville déconnectée du sol, c'est-à-dire vraiment aérienne, qui ne touche pas à, à la planète Terre, qui respecte la faune et la flore. Donc, avec un a priori, on se dirait peut-être que les gens veulent des villes connectées, hyper technologiques, etc. Et eh bien pas forcément, parce qu'avec avec l'étude, j'ai combiné un peu toutes les réponses. Il y a une sorte de modèle de ville qui ressort. J'ai bien une sorte de modèle. Hein. La ville du futur, d'après les joueuses et les joueurs de jeux vidéo qui ont répondu à l'enquête, dans notre réalité, devrait revenir à des aspects entre guillemets médiévaux. Alors attention, on n'est pas au Moyen-Âge avec les sabots et tout ça, non. Mmh. Mais plutôt un style de vie plus simple, beaucoup plus simple, sobre, mais mmh. moderne. Utiliser Là, les comprends. technologies à bon escient, et Exactement. pas à tort et à travers, comme il semblerait le, enfin, le chemin qu'on est en train d'emprunter. C'est un peu, peu tendance à aller dans cette direction-là. C'est un peu ça. Donc, euh, ils veulent une ville un peu, ils m'ont dit, médiévale futuriste. Et en conclusion de l'étude, il hein, ne faut pas oublier la, la question, c'était est-ce que les architectes de demain pourraient s'inspirer du jeu vidéo Eh bien, les joueurs pensent que oui, ils devraient s'inspirer, les architectes. Et ils le font déjà parce qu'il y a des personnes qui étaient dans l'immobilier et qu'il y a une personne qui est architecte qui a répondu et qui a dit « Moi, je le fais déjà. Grâce à toutes les expériences de jeu, je peux avoir des idées de design » que j'ai découvert dans le jeu vidéo. Et là, il m'a cité Final Fantasy. Donc, donc ça, c'était euh, ton étude sur euh, les cités et le lien entre le jeu vidéo et les cités. Et tu nous as ça. beaucoup parlé de ta prochaine étude, de celle sur laquelle tu es en train de travailler, Et que tu voulais partager là, ce soir. Est-ce que yes. tu peux nous en dire plus En fait, oui. C'est à la suite d'une eh réflexion que j'ai vue, notamment vis-à-vis -vis des Worlds de League of Legends. Donc, les Worlds 2019, il y avait une collaboration entre... Louis Vuitton et, euh, et bien Riot Games, au niveau de la présentation de la coupe, du coffret et même des skins, notamment de Kiana et de Echo si je me souviens bien, qui avaient été designés donc, par Louis Vuitton mmh. lui-même. Et donc cette recherche, vous, me, venir. vous me voyez venir, c'est autour de la mode et des jeux vidéo. Et euh, je m'intéresse, est-ce que quelle est la perception des joueuses et des joueurs Donc là, ça va vraiment s'intéresser aux personnes qui jouent. Donc je poursuis, c'est que quelle est la perception que l'on que peut avoir de la mode haute couture vis-à-vis -vis des créations qui sont proposées eh bien, dans les jeux vidéo que vous aurez dans l'étude Donc je ne vais pas spoiler pour justement teaser, mais vous serez exposé à certains cas et c'est voir en fait votre perception, qu'est-ce que vous en pensez et d'autres choses que vous verrez dans l'étude. Mais globalement, et eh bien c'est le lien entre la mode haute couture et le jeu vidéo en lui-même. Donc voilà. là, quand euh, donc je vais donner le lien que tu m'as transmis. Oui, en fait c'est euh, juste pour euh, collecter des emails, je vais être totalement transparent, c'est un G-Form où il n'y a qu'une seule question, c'est pour s'inscrire, pour avoir accès à l'étude. Dans le sens où lorsque j'aurai fini l'étude, parce que là je suis en train de la finaliser, et eh bien je vous enverrai un lien, mais pour vous l'envoyer, il me faut votre adresse email. Et eh ben, écoute, c'était très très cool de, de t'avoir en tout cas. Merci. Et si vous voulez me réinviter pour une autre fois pour parler d'autre chose, avec grand plaisir. <rire> bah, C'est bien, bien, euh... <rire> bien noté. Okay. Euh, bien noté. Ouais, il nous reste à souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Et puis bah, je vais cliquer sur le bouton lancer un raid. Yes. Ciao ciao tout le, bon le bon monde. monde. Bonne soirée.